Alors comme job, j'ai fait euh, vendeuse en boulangerie salontais, euh, aide euh, ménagère aux personnes âgées, j'ai fait aussi euh, babysitter, j'ai fait les vendanges aussi, euh, voilà je trouve que c'est à peu près tout. Euh, si j'ai aidé aussi euh, des, des collègues en fait à, ma, à mes parents euh, dans leur commerce euh, au moment il y avait pas mal de monde pendant les soldes ou euh, des choses comme ça. Euh, surtout en mettant des petites annonces en général dans les petits magasins, euh, boulangerie, bureau de tabac, euh, librairie, presse. Euh, et puis après aussi par rapport euh, enfin, via mes parents qui m'ont quand même pas mal aidé ou des connaissances que j'avais. Euh, mais ouais, surtout par rapport à des petites annonces. Ouais. Donc ça a été simple et puis ça s'est super bien passé. Ouais.